Chers amis internautes, heureux de vous retrouver pour ce petit entretien, nous sommes dans le temps du carême, carême qui vient du latin quadragesima, qui signifie 40, parce que nous, pour nous chrétiens, 40 jours nous séparent de la fête de Pâques, du mercredi des Cendres jusqu'à la résurrection de Jésus. Et ce temps nous est donné chaque année pour vivre à la fois une préparation à la fête de Pâques, mais en même temps pour revivre à la suite du peuple hébreu qui a traversé le désert, pendant 40 ans euh, pour traverser le désert et rentrer dans la terre promise euh, pour nous aussi euh, on a besoin de traverser des déserts de nos doutes, de nos incertitudes les déserts parfois de nos difficultés, de nos soucis et euh, pour euh, traverser tous ces moments difficiles euh, et espérer atteindre la terre promise de l'espérance et puis pour nous chrétiens c'est aussi traverser le désert de la souffrance, la mort pour entrer dans, dans l'éternité de Dieu. Je crois que le temps du carême qui, qui nous fait entrer dans le temps de Pâques euh, où les chrétiens, cette année euh, 2017, euh, célèbrent tous ensemble, qu'ils soient de confession euh, catholique, orthodoxe, anglicane ou euh, protestante, c'est peut-être un signe fort qu'en célébrant tous ensemble le même jour, ce n'est pas toujours le cas, euh, la fête de Pâques, c'est une façon aussi de, de vivre une, euh, une unité dans cette même foi, à la mort et la résurrection du Christ. Alors à ce propos, euh je suis en plein soleil et puis euh, je crois que c'est la, la meilleure inspiration pour parler de, de cette fête de, de la résurrection. Je crois que traverser la mort pour, pour entrer dans, dans la lumière de la vie éternelle, c'est pour nous euh, à la fois un acte de foi, parce que croire en cette réalité n'est pas chose évidente et pourtant nous avons de, de grands signes qui nous révèle que euh, après l'hiver euh, le printemps qui qui fait renaître à la nature je crois que après avoir passé euh, euh, l'hiver de de tant de souffrances que nous connaissons encore actuellement et je pense particulièrement à toutes les victimes des, des attentats des, des des famines des guerres des violences des des injustices il y a tant d'hivers euh, qui qui jettent un grand froid sur ce monde euh, qui a besoin de voir euh, les signes du printemps et je crois que les, les plus beaux signes du printemps dans l'humanité euh, c'est de voir des des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants qui ne baissent pas les bras, qui ne désespèrent pas et qui sont capables de, de rebondir après l'épreuve et, et de ne pas désespérer. Alors euh, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui permet à quelqu'un de ne pas sombrer euh, ni dans la folie, ni dans le désespoir, ni euh, dans la désespérance, la fatalité et bien, Je crois qu'il faut être animé euh, d'une espérance, mais, mais pas simplement l'espérance humaine, parce qu'elle a ses limites, c'est comme l'amour humain euh, pour un rien l'amour humain est fragilisé euh, et alors à ce moment là la, la foi, ce qu'on appelle la foi la confiance, non pas en quelque chose mais en quelqu'un qui, qui est Dieu lui-même et pas n'importe quel Dieu c'est ce Dieu de Jésus Christ qui nous révèle que euh, lorsqu'on est pleinement homme et qu'on vit pleinement l'espérance chrétienne et ben on peut aussi vivre la plénitude en Dieu, à savoir euh, vivre déjà de cette de cette force de vie et d'amour euh, que Dieu met en nous euh, par le baptême. Il a mis en nous son amour, sa vie, et ce n'est pas rien. Euh, Au-delà des mots, euh, croire qu'on a en nous l'amour et la vie de Dieu, c'est croire que nous avons déjà tout le potentiel euh, d'éternité en nous. Et je crois que c'est quelque chose qu'on ne mesure pas assez. Pour la, pour la simple raison, c'est que bah, lorsqu'on se limite à vivre simplement euh, au plan humain euh, du, du type boire, manger, dormir, se contenter de ce que le, la vie terrestre nous offre, euh, vous me direz c'est déjà pas mal. Mais ce qui est important, c'est aussi de déployer au cours de cette vie terrestre tout le potentiel d'amour et de vie par-delà la réalité humaine. Et alors là, ça, ça change la donne pour la simple raison que... Euh, si je suis capable de mettre en œuvre le don de la foi, comme dit saint Paul par ailleurs, alors à ce moment-là, euh, quelle que soit l'épreuve que je vais traverser, quel que soit le désert que j'aurai à traverser, quelle que soit la distance euh, ou le temps à parcourir euh, à l'image du peuple dieu qui a mis 40 ans c'est à dire le temps d'une génération de toute une vie eh ben je crois que je n'ai pas je ne suis pas limité en rien je, je ne suis limité en rien pour euh, euh, pour déployer les ressources euh, que j'ai en moi. Alors, dans le mot ressource, il y a le mot source et Jésus utilise souvent la l'image de, de la source. Et on a encore eu euh, le parfait exemple euh, pendant ce, un des dimanches de carême où Jésus rencontre la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Et... Euh, cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine, c'est la rencontre entre Dieu et l'humanité. Et à l'image de la Samaritaine, nous aussi nous avons besoin à chaque instant de, de nous ressourcer, de venir euh, euh, puiser quelque part, euh, j'allais dire, les ressources dont nous avons besoin pour la route qui continue. Alors quand on est assoiffé de paix, de joie, de justice, euh, on a besoin de trouver une source qui nous désaltère par rapport à cette soif. Et euh, la rencontre du Christ et de la Samaritaine euh, préfigure un petit peu cette rencontre de l'Église aussi avec le Christ qui trouve en lui, euh, un petit peu ce, comme ce puits de Jacob, cette source intarissable. On n'a pas fini de, de puiser euh, tout ce dont nous avons besoin pour nous désaltérer, altérer, pour combler à la fois notre faim, notre soif. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela que les chrétiens, lorsqu'ils célèbrent entre autres le sacrement du baptême et le sacrement de l'Eucharistie, donc avec le thème de l'eau et du pain, l'eau pour la soif, le pain pour la nourriture, je crois que ces deux sacrements nous révèlent combien l'être humain, non seulement a besoin euh, de se désaltérer euh, pour vivre et de se, de, de, de se nourrir, mais il a aussi besoin euh, de combler ses soifs de, de, de justice, de paix, d'amour et aussi de nourrir sa vie intérieure. Euh, L'esprit lui aussi a besoin d'être nourri. Alors le sacrement du, du baptême, de l'Eucharistie qui se fonde aussi dans, dans l'événement de la mort et de la résurrection du Christ euh, nous aide, nous chrétiens, à au cours de notre existence avec cette certitude que Dieu seul peut combler toutes nos fins et toutes nos soifs alors c'est ce que je voudrais souhaiter à, à chacune chacun d'entre vous quelle que soit votre euh, quelle que soit votre religion votre foi ou votre non foi je je vous souhaite à toutes et à tous de trouver euh, aujourd'hui ou un jour en dieu cette euh, j'allais dire cette possibilité de, de combler votre votre attente votre soif d'existence de bonheur et, euh, et pour que ce soit aussi possible, je pense qu'il faut, il faut euh, compter sur la prière des uns et des autres. Je crois qu'on euh, n'estimera jamais assez la force de la prière qui est une façon de vivre une communion d'amour les uns avec les autres. Alors pour être en communion avec chacune, chacun d'entre vous, euh, je m'efforcerai particulièrement durant ce temps de Pâques de vous porter chacune, chacun dans ma prière, dans cet esprit-là.